bonjour alors avoir une belle monture c'est quand même très important parce que c'est important dans la mesure où c'est ce que l'on voit sur votre visage en premier euh, enfin bon c'est présent on peut pas on peut pas en faire abstraction euh, mais euh, mais pas seulement il faut aussi que, que ça vous corresponde que ça vous corresponde que ça corresponde à votre look à votre personnalité et que ça soit confortable euh, alors pour ça bah, chez atoll à istre vous voyez derrière moi on a quand même pas mal de montures là ça ne concerne que ce que vous voyez là Hop, de là, à là. Euh, que les montures hommes Hein euh, et on fait particulièrement attention à euh, ce que cette monture vous soit confortable. Il y a quand même des, des choses techniques euh, à savoir, je vous montre là les, les montures femmes euh, et notre large choix surtout, voilà, tout ça, c'est pour les femmes. Hop. Donc il y a quand même énormément énormément de choix, il y a euh, surtout euh, d'être à la mode c'est bien, euh, mais d'être confortable, c'est encore mieux. Hein. Donc on peut être à la mode et confortable, mais il faut pour ça avoir des bons conseils. Et c'est vraiment là-dessus que euh, on fait notre différence. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaïs. Ce serait dommage de ne pas passer voir parce que vous passeriez à côté de quelque chose. Allez, au revoir.